Oui, euh, cet emprunt euh, partagé, c'était un moment historique hamiltonien, d'aucuns l'ont dit, sauf qu'aujourd'hui, nous sommes au milieu du guet et euh, la fin de l'histoire reste à écrire. La réalité aujourd'hui, c'est que le financement de cet emprunt partagé, il est garanti par un budget qui, aujourd'hui, est contraint par de nouvelles urgences, comme euh, la guerre imposée par... Euh, la Russie de Poutine à l'Ukraine. Or, il y a un enjeu dont j'ai jusqu'à maintenant pas bien entendu parler ce soir, qui sont les ressources propres. Il n'y a pas de voie d'arrivée, d'atterrissage, d'aller au bout de ce que nous avons initié avec ce plan de relance, s'il n'y a pas un plan de ressources propres. Et là, ça bloque au Conseil, et on attend que ça avance et que ça soit poussé, y compris par la Commission. Donc, moi, j'ai une grande inquiétude Surtout, et ça a été dit par des collègues, avec l'augmentation des taux d'intérêt, si nous n'accélérons pas d'autant la création de nouvelles ressources propres. Et puis, sur l'histoire des obligations vertes, les 30% d'obligations vertes, là je mets un warning, puisqu'on a vu avec le rapport de la Cour des comptes européenne que sur le précédent CFP, les objectifs verts qu'on s'était fixés n'ont pas été respectés. Et donc, là, une exigence absolue, c'est qu'on ait un reporting précis, transparent, de ce qui relève réellement d'obligations vertes, sinon euh, il y aurait en quelque sorte arnaque sur la marchandise. Donc voilà, ce sont les deux objectifs qu'il faut se fixer, des objectifs vraiment verts et des nouvelles ressources propres. Je vous remercie.